Hello, a bigabagic, wantilushe, Batviele va amikumu talpayot n'editi kireva in al kalkotava. Amikumu tir talpayot tori android isu i-o-sessu in zanudar da va-ava ut dacheva va grupa fa ava quand un ami reprilat, favessik, va t'ailleurs mi la favesik. Daché de tel l'opokef mi la favesik, t'igir, sous meon à akuna de chitmetre. Va, mi malvajal, jai! jaï. Abigail Bedoule, Nik, Varin Rena, bata ma mewa vacha Donnez tout, tout la vie où était sonne